Bah, T'es fan, hein, je de je prends tout si C'est si pareil. Et ouais, et ouais. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan qui souvient, le dollar froid. Ils poussaient la, est la le salle avec 3 40 cuir. autour du bras, riban sur la tête, sur vêtements en taquini. Pour les plus classes, les mocassins, les buloni c'est un passé Minasar, S.O.R.S.Pand Délégation de Chablaman Tout le monde se levait, des sacs former, Des concours de danse, un peu partout s'improviser Moi je te propose un voyage dans le temps Viens-toi planète Marseille Je danse le Mia J'ai une note de je danse le Mia Je danse le Mia Pour danser le Mia Je danse le Mia Pein de fri je rond Pour danser le Mia Je danse le Mia J'ai une note je danse le le le vin vin que je danse le, le meilleur jusqu'à ce que la soirée massive Un Je au fond et tout le monde. On s est on est on les les eu, de peux s'éparpiller pour aller que le faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne Je Je Je Viens on va se filer, tête à tête, je veux te fumer derrière le cyprès. Et tout euh, ça s'arranger, on se régaler à la danse. L'un des disait, fils, j'ai aucune chance. Et les filles, filles, filles mes chaussures brilleront. Hop, oh, me je suis fousif, je te Moi, je danse mia comme les voitures, c'était le défi KUFC 73 j'aime ça même au petit durant moi à, Lyon, à la plus force pour Yaf, mais même sur le bon moment avec, avec la moquette. En rispionnaire sur le point de bière arrière, mais Valérie écrit en gros sur mon père, la bonne époque où on sortait le 12 machine. J'avais la, la, la bande rouge à la sortie, euh, j'avais la nuque longue, Eric et Malek Coco, la coupe à la barre, les Pascal et rasta des sur François et Joe à la danse, des pompés de personne ne touchait, une vidéo dans ses que je danse le milliard mmh. ah, J'ai poussé le jour chômé à force de se le milliard Ce soir une bague brillante oh, pour danser mmh. le milliard mmh. ah. mmh. mmh. mmh. mmh. mmh. Faites que je danse le milliard Faites que je danse le milliard En direct sur Radio Chacal, en duplex live Avec, avec le, le Star, Star Flash, la Star, Star, Star, Star Line Hachin Club, c'est tout de suite 3, 2, 1 <coughs> DJ Merci à tous et à toutes d'être venus avec nous ce soir au New Star Flash Laser Latching Club Nous sommes ensemble ce soir pour une soirée de bonheur musical avec un grand concours de danse De bon super cadeau. cadeau et pour les heureux gagnants il y aura des t-shirts Malboro Des autocollants pionneurs, des caleçons JP, des peluches à la technique c'est Michel, le live joker c'est Momo bon. On monte sur le table, on lève les bras bien haut Allez c'est parti je ne le billard Français et en Je C'est le billard, je danse le billard dans ce de parquottier, chemise ouverte, chaîne en or qui, qui brille, des les gestes tendres ils sonnés tout le temps pour l enchaîner, l enchaîner les pâtes qu'ils avaient élaboré dans leur quartier. quartier. C'était vraiment trop beau, un mec assuré, tout le monde criait Oh oui, non ah. Les pistes s'enflammaient, tous les yeux convergeaient, les différences effacées, les rires éclataient. Beaucoup disaient que nos soirées étaient fringues. Sauvage et qu'il fallait rentrer avec le bateau, une batte ou une hache. C'était les ragots des jaloux et quoi qu'on en dise. Nous on s'amusait beaucoup. Aujourd'hui encore, on peut entendre ou... les fouillés dire Aïe aïe aïe, je danse le Mia. DJ Mignot, donc du fait que je danse le Mia. J'ai poussé le tonnerre à fond pour danser le Mia. Ce <clacquéris> <placquéris> le soir les bagues brilleront pour danser le Mia. Et du... J'ai que tu du que je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia avec Anne Gomis. Anne ah, Gomis, sans que de le Mia n'aurait pas, des pas des existé. Des et oui, c'était comme ça à l'époque. Oh, ça se passait au Virgin Megastore, à la rue Saint-Fériole. Lorsque ah, ta belle-mère, Anne Gomis, elle a été avec Akhenaton. Et ils ont signé le contrat, ils ont signé le label. Eh oui, mon petit, ils ont signé pour le premier disque et pour la première partie de Madonna. Ouais Ouais, bravo Je le bien. Et les restants. restants. Bravo le père et le fils